La ferme égère, c'est un lieu euh, expérimental, en fait, où on essaie d'aller, euh, euh, de penser à la décroissance et d'en de, faire une transcription euh, concrète dans le mode de vie. Donc on essaie de mettre plein de choses en place pour diminuer notre empreinte écologique. Euh, et c'est assez rigolo. Les systèmes qu'on a mis en place pour aller vers plus d'autonomie, euh, sur le plan énergétique, euh, sur l'eau, l'électricité. On a finalement réussi à virer le gaz. Euh, on utilise beaucoup de bois, produit, euh, produit sur le lieu, et on avance aussi sur l'autonomie euh, alimentaire. Euh, C'est ce côté-là euh, expérimental aussi, donc euh, autonomie, mais sobriété bien sûr, les deux qui vont ensemble, où euh, je pense on, on, on va assez loin. Ce cheminement, c'est une envie d'idéal contre les injustices environnementales, et euh, écologiques et sociétales, on va dire. J'ai été pendant 15 ans développeur web et motion designer et euh, j'ai entre autres travaillé pour une grosse agence de publicité sur Paris pendant euh, 6-7 ans. Je contribuais à. enfin, je poussais les gens à consommer plus, alors que moi, c'est pas ce que je faisais tous les jours et ça, ça fait pas partie de mes valeurs. Donc euh, c'est parti de là et puis c'est parti aussi du fait euh, de me rendre compte de l'état en fait, dans, dans lequel on, on était et de l'urgence climatique. Revenir au, au basique en fait euh, voilà donc plus d'autonomie, plus de sobriété et je me rendais compte que pour y arriver euh, j'avais besoin de beaucoup de temps, plusieurs années et donc euh, pour moi c'était important de, de commencer euh, maintenant. J'habite à Paris et mon but euh, c'est sur le long terme de venir euh, habiter euh, dans un collectif ou dans une communauté. Donc euh, je viens chercher ici euh, un peu les... Je viens explorer en fait ce qui me conviendrait, ce qui ne me conviendrait pas euh, dans les différents lieux euh, et voir un peu euh, où ça me mène. La ferme légère, c'est par le woofing. J'ai regardé beaucoup beaucoup d'annonces de, de woofing et cherché vraiment quelque chose en collectif. Euh, qui s explore euh, la permaculture et euh, l'écologie et euh, tout ce qui est euh, empreinte neutre. Donc euh, voilà, ça me paraissait plutôt, euh, plutôt adéquat.